Nous sommes en face de l'Assemblée la nationale, nationale, Et par rapport à l'Assemblée nationale, est-ce que ça ne sera pas mieux de regarder la politique d'une perspective plutôt internationale depuis l'Assemblée nationale ah, Quand on est républicain, selon moi, républicain français, on est internationaliste, on est universaliste. C'est-à-dire ce que l'on croit bon pour notre pays, on le croit bon pour le monde entier. Quand on est euh, comme moi, un insoumis, évidemment, faut s'intéresser à ce qui se passe dans le monde entier et en particulier en Amérique du Sud. De plus en plus, on parle de oui. services publics affaiblis, depuis Thatcher et, et, et depuis Schröder aussi, spécialement la demi-privatisation des services publics en Allemagne et en Angleterre a produit que même les mairies soient demi-privatisées. Oui. Le citoyen perd de plus en plus. L'accessibilité aux droits, l'accessibilité aux services, mais c'est aussi une façon de perdre euh, l'essence universelle de la citoyenneté. Bien sûr, bien sûr. Je suis d'accord, Rouen. Bon, quand on proclame l'égalité, comme le veut la République française, l'égalité du citoyen devant la loi, encore faut-il qu'il y ait des outils concrets et pratiques pour que cette égalité ne soit pas seulement un droit philosophique proclamé mais quelque chose de concret et le service public en France était la matérialisation concrète de l'égalité face au droit à l'éducation de l'égalité face à beaucoup de choses au droit à la santé etc si on affaiblit le service public c'est l'idée même finalement de l'égalité qui est remise en cause. bon alors tu me demandais la comparaison entre la France et l'Amérique du Sud bon soyons honnêtes évidemment la France est un pays dans lequel on avait construit jusque là une république qui était assez avancée on avait des services publics de qualité je ne veux pas comparer avec ce que je connais de l'Amérique du Sud, où les dégâts du libéralisme étaient beaucoup plus importants. Euh, je veux dire, pour connaître, je pense notamment au Venezuela, au Chili, Argentine, etc. On a des millions de pauvres au Brésil qui sont dans l'angle mort de, de, de, de, de, de, depuis longtemps. Il y a, il y a une forme de, de mise à distance de la citoyenneté de millions de gens qui était assez banalisée, même si, euh, et c'est ça qui nous a intéressés sur les processus politiques qui ont eu lieu ces 20 dernières années, avait redonné de la citoyenneté à des gens qui n'allaient plus voter. Qui les oubliés. Voilà, les, les oubliés, les oubliés, les invisibles. Et euh, donc il y a eu cette forme euh, de priorité aux pauvres euh, qui a été donnée, qui nous, nous a beaucoup intéressés. Donc il y avait eu en contre-coup de la grande vague libérale très dure des plans de restructuration du FMI en Amérique, euh, en Amérique du Sud dans les années 80-90, qui avait entraîné des expériences politiques nouvelles pas parfaites évidemment et euh, qui ont fait des choses, qui ont mal fait parfois des choses, qui ont euh, remporté des victoires et puis des défaites et euh, c'est aussi là dedans que le Pérou, parce que c'est un peu ça qui nous réunit aujourd'hui, arrive, c'est que c'est intéressant parce que c'était un des pays où euh, cette vague n'avait pas réussi à prendre le pouvoir où la réaction est très organisée, très conservatrice, où, mais ça tu sais ça mieux que moi, où il y a très forte mise à distance, notamment de toutes les populations hors des grandes villes. Et je trouve que la victoire de Castillo, que j'observe de loin, mais est quelque chose d'extrêmement positif, parce qu'il incarne, par son programme, même si j'ai vu dans la campagne électorale qu'il y avait une grande violence aussi dans la manière dont il était caricaturé, la peur qui a été organisée, la potentielle violence, pas seulement verbale, mais même physique, qui a amené à ce que la campagne soit très très dure. Et même un personnage aussi caricatural que Keiko Fujimori, qui est au-delà de son programme libéral, et, on peut le dire, quelqu'un de malhonnête quoi, tout simplement, et pour autant a fait aussi beaucoup de voix. Et on a un pays qui actuellement est est assez cassé en deux et je, je forme le vœu que l'expérience Castillo puisse avancer. On va regarder, on va, on va pouvoir peut-être aider si on peut aussi à notre manière en France pour accompagner ce mouvement qui, qui est intéressant. C'est un grand pays, le Pérou, et c'est évidemment très très important. La peur de l'extrême de droite péruvienne qui est le néolibéralisme, lui-même de, de Duque, le même de Bolsonaro, le même de Macri, se manifeste avec le terruqueo. En espagnol, on peut verbaliser un mot, terruquear. Terruco, c'est un terroriste. Si je t'appelle te, si terroriste, je suis en train de terruquear". ok Donc, est-ce que euh, parler de la gauche comme le terrorisme, faire toujours des parallélismes, euh, ah oui. que les gens disent, ah non, ça c'est du terrorisme, c'est la même chose qu'ici, ça, ça commence ici avec l'islam gauchiste, c'est une façon plus sophistiquée de, de, de mettre en question euh, l'intimité dirais... de la gauche Alors. Premièrement, il y a eu des attentats en France dernièrement, ignobles. Ce sont des actes terroristes dans le sens où, tout en étant des actes d'une violence minoritaire, le but, c'est de faire peur à l'ensemble de la population. C'est une stratégie, du faible ou fort, c'est euh, du, du terrorisme. Bon, ça, c'est une chose. Après, ce que tu évoques, c'est, euh, comme toujours, la réaction, l'extrême droite utilise les moments quand il y a des révolutions populaires où il peut y avoir, dans cette volonté de, de briser les cadres d'oppression anciens, des moments un peu de violence, de violence populaire, euh, tel ou tel oppresseur euh, se voit euh, sanctionné par le peuple pour dire « Regardez, chaque fois que les peuples sont en activité, ils sont violents, ils sont dangereux. » Est-ce que c'est plus violent de mettre une gifle à quelqu'un euh, quand on est en colère Ce que je n'appelle pas à faire. Mais, ou alors de laisser mourir de pauvreté et de misère euh, des millions de gens La violence du néolibéralisme, elle est terrible, elle est meurtrière. Mais elle, évidemment, elle est plus feutrée, elle est moins directe. Aujourd'hui, on utilise cette situation de tension, d'inquiétude qui existe dans le pays suite à des attentats de la part de gens qui sont liés à un djihadisme ou un islamisme violent pour que quiconque a une réflexion critique sur l'état de la société, sur un racisme qui peut exister, une mise à distance de certaines populations qui sont issues de notre histoire coloniale en France. Quiconque essaie d'avoir une réflexion sur cette critique est immédiatement qualifié d'islamo-gauchiste, en gros qui consiste à dire euh, bah, on est conciliant vis-à-vis -vis de, de, de l'islamisme et des terroristes, ce qui est euh, proche aussi pour Voire même proche, les... c'est absurde. Mais c'est une violence verbale qui vise à nous... Euh, bah, à nous salir euh, et à, dire, à nous rendre euh, suspects dangereux aux yeux de beaucoup de gens. Et ça montre aussi la désespération euh, de la droite qui euh, au dernier euh, résultat euh, a bah... une gifle, non Ah oui, oui non mais bah, plus que là, bon là... C'est la même chose qui se passe avec Bolsonaro. Oui, c'est possible. C'est oui. pas le même modèle, mais c'est la même façon d'exercer de la, la, la politique et ça va finir toujours par la perte de l'institutionnalité, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des partis, vraiment. Ouais. Ce n'est pas un signe d'une décadence Si, si, si, d'une décomposition. De... Non, mais c'est le signe d'une décomposition globale, globale. globale pas, ouais. pas seulement en Occident. Mais imaginez une... qu'en ah, France, pour ceux qui nous écoutent, le Président de la République, c'est liste Emmanuel Macron qui concentre énormément de pouvoir. En France, c'est très présidentiel, oui. Son parti à l'occasion d'une élection qui vient d'avoir lieu, il y a eu 75% d'abstention et sur les 25% seulement qui sont exprimés de la population, ces listes ne font même pas de 10%. Ça veut dire qu'en vérité, par rapport au nombre d'électeurs inscrits, le parti du gouvernement il fait 2-3%. Donc c'est quand même une base électorale extrêmement faible. Bon, normalement, hein, si on était en démocratie, il devrait dire, bon, il faut refaire les élections, il faut euh, démissionner, Je sais voilà, pas, ils vont continuer, donc c'est terrible. Nous, les Insoumis, on propose de changer de république, de passer en 6ème république, de faire une assemblée constituante pour discuter de nouvelles institutions dans lesquelles les citoyens auraient plus de droits. Il y a tout ce travail à faire, c'est beaucoup Très de travail, bien. et de ce point de vue-là, ça peut être ce qui s'est passé au Pérou, une source d'inspiration aussi sur de quelle manière on voilà. mobilise des secteurs populaires. Oui, je pense qu'il faut travailler les interdépendants, s'inspirer à les de et j'espère que tu viendras au Pérou. Eh ben écoute, on va serrer la main et on va dire oui, oui. Et euh, oh, j'aimerais beaucoup. Voilà. J'espère pouvoir le faire. Très bien. Couture Ciao Merci.